Je m'appelle Rosanne Le Calvez, je suis déléguée des collectifs allemands contre la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique est une technique qui permet d'exploiter de, le gaz enfermé dans des roches. C'est une technologie... Il comporte énormément de risques au, au moment du forage. Lorsqu'on fore la, la roche, cette technologie déjà provoque des vibrations dans le sol et risque d'abîmer les, les bâtiments aux alentours. Et ensuite, lors de la fracturation en elle-même, c'est un procédé qui consiste à presser dans ce, ce forage de l'eau sous haute pression, à laquelle a été ajouté quelques adjuvants et du sable pour que les fissures provoquées dans la roche restent ouvertes. Et une fois ce, ce fluide pressé sous la terre, du gaz remonte à la surface, qui est ensuite collecté et stocké. Et cette, ce procédé, à notre sens, est un grand risque pour l'environnement et surtout un grand risque pour l'approvisionnement en eau de régions et de pays entiers puisqu'on utilise de l'eau potable pour faire cette fracturations hydrauliques. Et c'est une eau ensuite qui est gaspillée et qui peut pratiquement ne plus être réutilisée par la suite, puisqu'il n'y a pas encore de procédé permettant de retraiter cette eau, de la recycler pour pouvoir la réutiliser. Donc le mouvement en Allemagne euh, s'est mobilisé en surtout euh, par rapport à ce risque vis-à-vis -vis de l'eau, mais aussi d'autres risques, bien sûr, que comporte cette, cette exploitation, qui en outre, en fait, ne produit pas tant de gaz que ça. C'est un, un argument qui est avancé par les industriels, mais euh, qui, euh, qui, ne pose, qui ne, en fait, ne pèse pas tellement de poids. Alors en Allemagne, le mouvement se structure surtout euh, autour de notre... Euh, page internet qui est devenue une plateforme de communication et d'échange pour tous les collectifs. Actuellement elle, une vingtaine de collectifs se sont enregistrés sur cette page mais il y en a d'autres qui, euh, qui arrivent chaque semaine. Cette page contient des informations de fond sur la fraction hydraulique. Euh, il s'agit d'exposés d'experts mais aussi de reportages télévisés, d'articles euh, paru dans la presse. Il contient aussi donc toute une liste des actions qui ont déjà été faites et, euh, et, des, du, et le calendrier avec donc les, euh, les actions à venir. Il y a un calendrier commun à, toutes, à tous les collectifs. Donc si quelqu'un s'intéresse euh, à cette mobilisation contre la facturation idolique, il se connecte sur la page et il sait tout de suite ce qui se passe, quel est le collectif le plus proche de chez lui, comment il peut en créer. Hein. Et ensuite, bon, l'Allemagne est un pays qui est fédéré, donc les, les actions sont très euh, dispersées. Et, euh, et contrairement à la France, les gens ne sont pas euh, prêts à descendre euh, volontairement si vite dans la rue. En France, dès que les gens ne sont pas contents, ils descendent dans la rue, ils prennent leur banderole et manifestent, et ils sont écoutés l'Allemagne a une culture complètement différente et ces manifestations-là sont assez mal vues en fait, surtout dans les campagnes où les grandes entreprises prospèrent parce que c'est là que, que les, les forages ont lieu. Donc, Les modes d'action se, se, se développent plutôt autour de l'information, non seulement à la population, mais aussi aux élus. Les élus locaux qui souvent sont très très mal informés sur, cette, euh, sur ce procédé technologique donc nous les informons, et à la suite de ça, il y a des invitations. Nous avons déjà été invités à participer à des auditions au Parlement, que ce soit à des parlements nationaux ou même à des parlements donc, régionaux. Et nous, nous espérons... C'est en fait le travail de fond qui, qui fonctionne le mieux en ce moment, toutes ces discussions avec, avec les politiques. Et en parallèle, donc, nous sommes en contact avec d'autres euh, collectifs, d'autres réseaux à l'étranger. Et nous espérons par ces contacts euh, échanger donc, les, des modes d'action qui ont eu du succès ailleurs et qui seraient éventuellement transposables en Allemagne. Ah oui, donc le, vous voyez, j'ai une, une main rouge euh, sur, sur mon pull. C'est le sigle qui a été choisi en Allemagne. Le, un de nos premiers euh, transparents représentait une main euh, noire avec un panneau stop disons no fracking ». Et nous avons cherché un sigle qui pourrait mobiliser du monde. Nous n'avons pas choisi le masque à gaz comme euh, le font beaucoup de collectifs, entre autres en France, parce que le masque à gaz euh, est plutôt, symbolise plutôt les, le mouvement contre le stockage de CO2 qui a lieu dans la mer du Nord. Donc nous nous sommes concentrés sur cette main-là qui est non-violente, on veut simplement stopper un mouvement, un procédé qui nous déplaît, rouge, la couleur rouge a été choisie pour montrer la dangerosité de, de, ce, de ce mouvement, de, de, cette, de ce procédé. Et nous avons choisi sciemment de laisser cette main sans inscription afin qu'elle puisse être placée partout pour pas qu'on ne fasse des reproches, qu'on fasse euh, une politique euh, anti-énergétique, anti-gouvernementale. Il y a beaucoup de, de cellules politiques qui ont, ont très peur des, des, euh, des protestations locales. Donc nous avons dit on, on va afficher cette main rouge partout pour montrer que nous sommes contre, que nous protestons. Et d'autre part, cette main sans inscription incite les gens à nous poser des questions. Et euh, nous avons déjà testé ça la semaine dernière. Lors d'une veillée qui a eu lieu au centre-ville, euh, euh, c'était l'anniversaire de Fukushima et nous avons été interpellés par beaucoup de gens qui nous demandaient ce que signifie cette main, donc nous pensons que ce sera un bon moyen pour communiquer avec les gens.